cette semaine un rapport d'initiative sur la reconstitution des stocks de poissons en Méditerranée. C'est un rapport de mise en œuvre, un état des lieux euh... De la situation en matière de surpêche, de biodiversité marine en mer Méditerranée. Le constat, on le connaît, il est alarmant. La Méditerranée, c'est la mer la plus surpêchée euh, au monde. C'est une des régions les plus vulnérables en termes de changement climatique. On est loin d'avoir atteint euh, au sein de l'Union européenne euh, les objectifs euh, de mettre euh, la fin de la surpêche en 2020. Sans compter tous les problèmes annexes qu'on a, comme la pollution marine, euh, la climatisation des plastiques, des microplastiques. Moi-même, je je, je plonge en Méditerranée et quand je vois euh, dans les fonds marins euh, tous les plastiques, tous les microplastiques qu'on retrouve dans les fonds, euh, même à, à des, des, des, des fonds qui ne sont pas très profonds, euh, j'avoue que ça devient dramatique.